<rire> une, très, une très très grande histoire d'amour C'est un... oh. Nicolas Salvadori, alias Cesse sougeko bonjour. En chair, en saucisse. Je me présente, c'est hein, dans le jargon des armuriers. On pourrait dire que je suis une sorte de, de balablan. De, de la mais non. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais eh, que je me sens un peu comme, comme une tirelire au cochon hein, qu'on aurait offerte à, à un zoophile musulman. Euh, la de laquelle, du coup, évidemment, personne ne glisse jamais rien. C'est un peu dommage. Hein, bon. Je suis célibataire sèche comme un tuque et, et ravie de, de vous rencontrer. Et plus ravie hein, que, bah, que même si physiquement hein, du fait de, de ce petit ascendant mafiosa hein, que vous donnez aussi bien vos, vos origines russes siciliennes hein, que, que vos nombreux tatouages et votre look hein, de, de tueur à gaz et bien, et bien vous êtes du coup hein, Tueur à gaz Tueur à je énormément je mais sentez-vous libre Tueur à gaz, gaz. Ah, ah, ah, ah, so ah, C'est une, une excellente info, bien de ce fait hein, vous. vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version aussi trapu que non à de de ce footballeur français, célèbre aussi bien pour, pour sa passion hein, pour la prostitution que, que pour son incapacité constante à marquer des buts en équipe de France, hein, qui est, qu est le navrant, et ouais. toujours titulaire Karim Benzema. Et, et la version aussi bad boy que non adipeuse hein, de, de cet animateur télé, reconverti récemment en humoriste hein, de, de proximité, qui est, qui est le sympathique et ouais. néanmoins déprimant Sébastien Pou, et, et, et, et bien malgré ce, ce petit côté euh, verrez verrait sous caution hein, que vous donnez aussi bien bon, votre petit fiston et un tatoué de l'œil que, que votre accent. Larme hein, à l'œil, larme à l'œil. Ah, larme. Votre petite larme à l'œil ah, hein, que, gain, que hein. votre accent de de wish Eh bien et ben c'est quand même pas tous les jours hein qu'on qu a la chance hein, de pouvoir rencontrer hein, un rappeur et cinéphile de talent hein, qui bah, qui après avoir commencé dès 1999 une carrière de rappeur underground hein, au sein du désormais mythique label Neo Chrome hein, puis enchaîné <rire> avec succès hein, aussi bien les Albums hein, que, que les gardes à vue et eh bien et eh bien réussit l'exploit hein, quasiment 15 ans plus tard, hein, grâce à ces célèbres punchlines, hein, d'être considéré aujourd'hui dans, dans le monde du rap hein, comme une sorte de Michel Audiard hein, de, de proximité. Hein. <rire> un sens de, de la formule hein, que, que vous définissez d'ailleurs hein, comme étant de type bigaresque, hein, en référence évidemment à cette véritable incarnation du bongo goût hein, qui est, qu est votre idole Jean-Marie Bigard. Hein, Jean-Marie hein, qui, qui apparaît d'ailleurs dans, dans votre nouvel album intitulé Pas de Cowboy, un album formidable, hein, riche en références culturelles et en featuring prestigieux hein, puisque j'ai découvert que vous avez également consacré une chanson délicieuse à ce bon vieux proxédète hein, de, de Dodo la saumure, un hein, titre <rire> poétique hein, dans lequel vous dites hein, je, je suis la violence à l'état pur, hein, en chair et en saucisse hein, je ne vais pas te briser le coeur, hein, t'en as qu'un chéri, je, je vais te briser un os, tu tu en as deux hein, une connaissance hein, du tu vas et un aveu, hein, aveu aussi ah. franc que, que flippant, hein, mais, mais qui dit de certaines manières vous vous rapproche de mon père en fait hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau ayant été élevé en région PACA, un véritable berceau de, de la flamette tricolore par un père fan de rap hein, qui, qui en sa qualité de, de CRS hein, il a toujours adoré défoncer hein, aussi bien des, des marécades hein, que, que des boîtes crâniennes et bien tout ça je peux vous dire hein, qu'au cours des, des nombreux featurings hein, qu'il organise chaque 1er mai avec ses amis de, de Ratonade et bien, croyez-moi, hein, qu'elle est de, de son micro à chef, hein, comme il aime, a surnommé son, son pied de biche. et bien, je vous mon père a hélas se clasher. Hein, et ce, dans le sens médico-légal du terme, une bonne partie de, de mes petits amis à son hein, dantagine, hein, comme on dit, hein, au Front National. Et en parlant de bonne finir au trop prématurément, justement. Et vous dites, là, la femme que je préfère, c'est ma mère. Hein, mais sinon, j'aime les femmes. Hein, avec moi, c'est de l'amour chien. Hein, et vous savez quoi, ça Bon, ça attend monsieur super bien car je sais qu'à mon petit niveau, il hélas jamais réussi à conclure avec aucun homme, autre bien sûr que Jean-Marie, mon, mon berger allemand. et bien, et bien fait, je m'entends vous dire que, que ma chienne de vie et moi-même, elle serait absolument ravie à hein, l'idée de, de pouvoir jouer avec vos babales, hein, comme dans cette petite confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition cher Seb. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh et bien, et bien j'irai Tenter ma chance du côté de Berlin, où une maison de Barbie géante hein, vient d'ouvrir ses portes au public. Hein, donc, si comme moi, la, la Barbie turique de l'amour qui est en vous, voilà, hein, celui de, bah de se faire en fin hein, comme on dit chez les racailles, hein, n'hésitez pas à, à me rejoindre. Bravo! Quelle belle déclaration! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le move.